commencé ce métier, le métier de graphiste ou illustrateur, tout plus simplement, en, en un an de quatre. Et puis pendant une bonne, euh, ouf, quoi, une bonne quinzaine d'années, on va dire, j'ai essayé, essayé de survivre dans ce milieu en faisant un peu tout, euh, tout ce qu'on me proposait, sans réelle direction précise euh, euh, artistique, on va dire. Et puis il y a dix ans, un peu plus de dix ans, euh, j'ai fait une affiche pour plaisir, qui a été vue, qui a été remarquée, etc. Euh, voilà, qui est arrivée là-bas aux États-Unis. Et donc, du coup, on m'a commandé une affiche, deux affiches, trois affiches de cinéma alternatif. Et donc, en fait, en gros, aujourd'hui, même si je ne, je, ne me, enfin, je ne me définis pas comme ça, mais en tout cas, les gens me voient comme un créateur d'affiches, de cinéma, bien sûr. La première affiche de cinéma, je crois que c'était pour le galeriste Austin de Mondo, qui était une relecture du film « Le géant de fer » de Brad Bird. Mais le premier gros succès en termes d'affiches que j'ai créé, c'était « Les dents de la mer ». Et donc c'est une plage au bord de l'eau, il y a des gens sous des parasols, il y a, le ciel est beau, enfin le ciel est bleu, il y a, il y a un phare, une maison. Et puis on, on, on aperçoit la, la Jeep du, du Chief Brody. Si on fait attention, on s'aperçoit que le Chief Brody est là, il regarde la mer. Mais il ne se passe rien de spécial, sauf qu'au centre de cette affiche, il y a, une nombre, il y a un, un parasol. Et puis j'ai isolé sur ce parasol un quartier et que j'ai mis en noir. Euh, et qui, évidemment, l'idée de l'affiche qui est, c'était le rond de requin. Euh, parce qu'en fait, il me semblait que euh, dans le film de Spielberg, ce qui faisait peur, c'est ce qu'on ne voyait pas. Donc j'avais envie de retranscrire exactement ce, cette sensation, de dire, bah, tu vas regarder une affiche, tu ne fais pas attention, bah, tu passes à côté, tu peux te faire bouffer. Et donc euh, ben, Spielberg a fait, a fait euh, appeler l'éditeur par son, par son bras droit, il dit « Cette affiche est formidable, j'en je, je, je, veux, je, veux une vingtaine pour moi et, mes, et ma famille, mes amis. » Donc c est, c est, voilà, c'est le message textuellement ce que j'ai reçu. Donc c'était le carton plein en fait, parce qu'il avait compris. Euh, il s'est rec reconnu dans, dans cette vision du film en tout cas. Ma vraie rencontre avec le cinéma pour adultes, c'était Die et c'est le premier film qui m'a secoué, quoi, où je me suis dit waouh, incroyable. Et je l'ai regardé plusieurs fois. Quand j'ai eu la possibilité de faire ce, cette affiche, je me suis dit ok, ça c'est check, quoi, c'est fait. Et en plus de ça, je pense avoir fait du très bon travail sur cette affiche parce que c'est pas évident. C'est un film un peu complexe, avec les personnages sont complexes, ce, ce qu'il raconte c'est complexe. Donc c'est vraiment, euh, voilà. Le, le je suis très, très, très content d'avoir fait cette affiche et de l'avoir créée comme je l'ai créée parce que je trouve qu'elle rend hommage au film. Une des dernières affiches que j'ai faites que j'aime beaucoup, c'est l'affiche pour le film de Yann Bucois. Euh, voilà, ça, ça, ça m'excite vraiment parce que là, je suis vraiment en adéquation avec qui je suis, ce que j'aime faire, l'esthétique que j'aime, euh, euh, voilà, sur, sur laquelle j'aime travailler. Euh. En fait, chaque, affiche, chaque nouvelle affiche est, une, est excitante pour moi hein. Donc, parce que je ne travaille que sur des choses qui m'excitent. Euh, c'est vraiment la, la seule règle que je me suis euh, vraiment imposée, c'est d'aimer les films sur lesquels je travaille et de pouvoir ra raconter quelque chose sur ce film. Si, si, je pourrais regarder des films très intéressants, mais ne pas trouver, de rien trouver à raconter dessus, je ne les ferais pas. Donc ce n'est pas un, un jugement de valeur par rapport au film, c'est par rapport à ce que, je, est ce que je peux apporter quelque chose ou pas. Coppola fait partie de mes réalisateurs fétiches. J'ai son assistant qui m'a appelé, qui m'a dit euh, « euh, Francis adore ton travail ». Et il aimerait travailler avec toi euh, sur euh, des ressorties euh, blu de, de Apocalypse, etc. Et donc j'ai dû le faire quand même patienter trois ans, euh, parce qu'à l'époque j'avais vraiment. Ben, Je l'ai toujours d'ailleurs ce carnet d'adresse qui, euh, qui, se, qui se tire comme un élastique, euh, mais qui est plein euh, sur une période de deux à trois ans en avant. Et donc je lui dis, mais je comprends que, vous puissiez, que, que Francis ne puisse pas attendre. Euh, moi, je pensais franchement qu'ils avaient euh, des, des deadlines, euh, qu'ils voulaient sortir. Et à ma grande surprise, on nom non, on t'attendra. Et finalement, il a attendu trois ans. Euh, mais on n'a pas regretté parce que bon, je me suis donné à fond. J'ai fait, fait deux relectures, non plusieurs relectures. Euh, j'ai fait Apocalypse, non, j'ai fait deux affiches différentes. J'ai travaillé sur euh, le Cotton Club, euh, sur Tucker, sur toute une série de son, de son catalogue, de films qui, qui me sont chers, que j'adore. Et euh, il les a tellement aimés qu'il les a mis sur ses bouteilles de vin, etc. Donc c'était vraiment, vraiment une collaboration très très chouette, très sympa, et finalement très simple aussi. Habituellement, d'abord, j'ai besoin de parler aux gens pour savoir si c'est des si casse-pieds ou pas. Si c'est des casse-pieds, j'ai trop de boulot pour commencer à perdre mon temps là-dedans. Donc il faut qu'il y ait ce, cet échange. Euh, il faut que je sente les gens en fait. Et une fois que euh, deux trois vannes sont sorties, qu'on est sur la même longueur d'onde, euh, ben j'envoie un croquis un premier croquis euh, rapide, pas trop détaillé, euh, de, de, de, avec une idée, euh, et puis on en discute. Euh, ça, ça, ça, en général, ça leur plaît. j'ai pas fait beaucoup de second projet, parce que je trouve que c'est le plus sûr moyen de, de, de, de, comment dire, de, de polluer un peu le, le, le, le, le, comment dire, le, le débat. Euh, J'aime bien me concentrer sur une idée, parce que j'ai une vision, et après, il y a des petits réglages qui se font, mais en, en général, il n'y a, a pas 50 000 très bonnes idées pour une affiche. Donc je fais ce petit croquis, je le renvoie et puis on en discute. Et puis je passe à la réalisation finale. En fait, je construis mon image, euh, petit à petit, comme un artisan que je suis. Euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. Je, moi, en fait, je m'influence de tout. C'est-à-dire que je suis comme une éponge, tout m'intéresse. Je, je, euh, euh, je ne vais pas puiser chez les autres euh, créateurs d'affiches, par exemple. Euh, ce serait catastrophique, je vais puiser dans les choses qui sont connexes, annexes. Euh, je, vais, je peux aller puiser dans un tableau, dans n'importe quoi, dans une, une photo. Dans... Bon, ben, il y, y, y a Moebius qui, était, qui a été une grande, une grande référence pour moi, mais il y, y a des illustrateurs des années 30 américains, je, je pense à Petruccelli qui est un type que plus personne ne connaît, mais qui, était, qui, est vraiment, qui moi, m'a influencé grandement. Euh, voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus... Euh, comment dire On ne doit pas, quand on est qu'on travaille dans le domaine visuel, être influencé que par une personne, il faut être influencé par plein de choses, euh, tout le temps, et être intéressé euh, et être euh, voilà, se prendre à gauche, à droite, euh, non-stop. Une bonne affiche, c'est pour moi, c'est une affiche pleine de mystères. Il faut, euh, moi, si on dévoile tout dans l'affiche, ça ne m'intéresse pas. Euh, j'ai envie d'en de savoir plus. J'ai envie d'être questionné. En fait, j'ai envie qu'on me, qu me, voilà, qu qu j'ai envie de me poser des questions, quoi. Me dire, waouh, qu'est-ce qu'on me veut. C'est une bonne composition, c'est une, une lumière intéressante, c'est du mystère, c'est un petit twist visuel qui fait qu'on se stoppe quand on la voit. quoi. On arrête de marcher dans la rue on se dit « tiens, qu'est-ce qu'on qu qu veut ?» et Les ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le